à les dimanches, je revenais chez nous et on jouait de la musique. Il me montrait ses tunes, ils montraient ses parts, c'est tout. Ça. Puis en même temps, c'était pas une relation euh, vraiment prof-élève puisque c'était tout le temps lui qui nous montrait quelque chose. Moi, des fois, j'arrivais avec mes tunes, avec mon répertoire, je lui montrais. Puis après ça, lui, il me montrait comment il la jouait. Puis on s'échangeait un, un peu. Tu sais, je pouvais le jouer sans ornementation. Mais pour donner une variété, pour donner une couleur à ce morceau-là, moi j'utilise la règle de la, de la troisième fois. Fait que la troisième fois que ma petite phrase va se répéter, je vais faire une, une ornementation, je vais faire une variété. Fait que je pourrais faire, mettons. Moi j'essaie je je de jouer comme un mais en même temps je ne peux pas. Euh, je veux pas Copier non plus, j'ai mon style aussi. Puis, Mie Simon, il joue avec nous autres, puis Mie Simon aussi a son style. Puis, quand ça se rencontre puis ils musiques une musique à bouche ensemble, nous, c'est aussi éclairant, on met des trucs, dans en a